Bonjour à tous, euh, merci de nous retrouver pour cette nouvelle séance de biblio euh, sur l'amylose. Je suis Benjamin Allos, cardiologue au CHU de Poitiers. J'ai le plaisir de modérer cette session avec euh, le professeur thibaud de Créteil et le docteur Lise Legrand euh, de la BGC Trières. On va donc euh, commencer tout de suite cette session par euh, un article présenté par le professeur Awen du CHU de Rennes euh, sur une sous-étude de top 4 et avec des patients qui présentent un phénotype compatible avec une amylose. Merci Benjamin, merci, merci à vous. Euh, C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'amylose, mais pas que. Hein, on parle un peu plus un sens cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et on va s'intéresser à peut-être des patients qui auraient été inclus dans l'étude TOP4 et qui peut-être auraient eu une amylose euh, à transthyrétine. Et donc, on voudrait savoir si ces patients inclus potentiellement dans TOP4 avec une amylose ont ou n'ont pas tiré profit euh, du traitement euh, administré dans le cadre de l'étude. Donc c'est une étude euh, assez intéressante, assez originale, euh, qui fait assez bien écho à un travail qui avait été fait par l'équipe de Mondor et publié euh, dans Jack Hartfeller il y a quelques semaines. Euh, et donc, euh, bah, vous vous souvenez, hein, TOP4, c'est une étude sur euh, euh, l'aldactone dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc la spironolactone versus placebo avec un critère principal de jugement qui était le décès cardiovasculaire l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou euh, l'arrêt cardiaque récupéré. Donc, on avait donc des patients randomisés, en double aveugle, dans un essai international euh, multicentrique, tout bien comme il faut. Euh, il y avait 3445 patients qui ont été inclus dans le top 4. Vous savez que cette étude a fait beaucoup de bruit parce qu'elle n'était pas positive, mais que quand on excluait des patients inclus en particulier dans la partie est de notre continent, euh, Peut-être que l'étude aurait été positive. Toujours est-il que là, on a une sous-étude. Donc, c est, c est, c est, il faut être, prendre tout ça avec un peu de prudence hein, quand même. Puisque là, on part d'une database de 935 patients qui ont été inclus dans le top 4. Et de ces 935 patients, il faut retenir que 93% d'entre eux sont des patients euh, nord-américains. Donc, ce sont essentiellement des patients des États-Unis qui ont servi... Pour, via le corps lab qui a euh, récupéré ces 935 échocardiographies, voir ce que pouvait faire euh, de manière randomisée l'aspironolactone ou le placebo euh, chez les patients. Et donc, euh, les critères qui ont été utilisés pour euh, estimer que les patients pouvaient éventuellement avoir une amylose à transthyrétine sont basés sur des essais, enfin, pas des essais, mais des études déjà publiées. Et donc, on sait par exemple qu'avoir une ondesse prime inférieure à 6, Centimètres par seconde en, en doppler tissulaire à l'anneau mitral est un critère quand même qui est fréquemment retrouvé chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine et de la même manière une épaisseur septale supérieure à 12 est quelque chose qui est souvent associé euh, enfin qui est souvent retrouvé en tout cas chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine. donc on part d'un échantillon de patients qui est de 590 patients chez qui on a l'ondes prime et chez qui on a l'épaisseur septale interprétable de manière satisfaisante euh, pour arriver finalement sur ces 590 patients où on a pu avoir esprime et l'épaisseur euh, du septum, pour avoir en fait 135 patients qui ont l'onde esprime inférieure à 6 et qui ont l'épaisseur septale supérieure à 12. Ce qui laisserait penser qu'on a 23% de la population du top 4, si on extrapole aux 3445 patients, qui peut-être auraient été inclus avec des critères compatibles avec un diagnostic d'amylose à transthyrétine, et donc, bah de ces 23 de patients, ou en tout cas de, son, de ces 135 patients, on va pouvoir regarder ce que ça va donner en termes pronostics, en termes d'événements, sur les 2,6 ans de suivi qui étaient admis pour les patients inclus dans le top 4. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, alors c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, hein, que sur l'ensemble des patients qui ont pu être analysés au Core lab et chez qui on a la valeur de l'onde S' et la valeur de l'épaisseur septale, la, le fait d'être traité par de la spironolactone versus placebo était associé à un pronostic significativement meilleur et ceci se confirme chez les 23% de patients qui ont l'ondes enfin, inférieur à 6 et l'épaisseur septale supérieure à 12. Donc, dans ce sous-groupe de patients de top 4 qui auraient une réponse positive au traitement par spironolactone, on constate que les patients susceptibles d'avoir une amylose serait a priori plutôt répondeur à l'aspironolactone versus placebo. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais on va dire que c'est une lueur d'espoir euh, et c'est un encouragement peut-être à utiliser ces molécules plus que d'autres quand on veut traiter l'insuffisance cardiaque des patients qui ont une amylose. Euh, ce qui est intéressant et je pense que c'est utile de l'avoir à l'esprit, c'est que c'est important de rapporter dans le compte-rendu cette valeur de l'onde S-Prime. Ça avait été déjà dit dans d'autres papiers précédemment, Et vous voyez que la valeur de S' à l'anomitrale est un marqueur pronostic indépendant et vraiment très fortement associé au pronostic des patients, que l'on soit dans le groupe placebo ou dans le groupe spironolactone. La valeur continue de l'épaisseur septale n'est pas associée au pronostic. Par contre, si on dichotomise en plus de 12 mm et moins de 12 mm, alors l'épaisseur septale est un marqueur indépendant du pronostic. Et donc, on a surtout, on peut retenir en valeur continue, la valeur de l'onde S' comme un marqueur pronostic indépendant dans cette population d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, je pense qu'on peut retenir de ce travail que bah, c'est intéressant. On s'intéresse à TOP4. C'est une grande étude qui a fait couler beaucoup d'encre. On voit que 23% des patients ont des critères qui laissent penser que peut-être ces patients inclus dans TOP4 auraient eu une amylose à transthyrétine. Ce papier permet d'insister sur l'importance de rapporter la valeur de l'onde S' et de noter, comme vous voyez sur les courbes de survie ici, que plus S' est bas, plus le pronostic est mauvais et que bien sûr conjointement si vous avez un S' très bas avec une épaisseur septale supérieure à 12, vous avez un pronostic qui est encore plus péjoratif que si vous avez une épaisseur septale inférieure à 12 mm. Donc c'est vraiment une incitation dans nos comptes rendus d'échographie des patients qui ont une amylose ou a fortiori d'une naissance cardiaque à fraction d'éjection préservée, rapporter la valeur de l'onde S', rapporter l'épaisseur septale et avoir ces cut cut-offs en tête de 6 et de 12 mm. Et vous voyez qu'il y a une relation linéaire et continue pour S' et une valeur et une relation dichotomique pour l'épaisseur septale. Euh, donc c'est important de garder ça à l'esprit. Donc c'est. Clair que probablement dans le Top 4, qui était donc, je vous rappelle, une étude négative, même si elle est positive sur le sous-groupe des patients qui ont été analysés par le Corlab, eh bien, il y avait sans doute des patients qui avaient une amylose en proportion relativement forte, si on en croit cette sous-étude, puisque c'était 23%. Euh, donc on a envie de penser que euh, bah, c'est quand même utile d'avoir ça à l'esprit et que peut-être beaucoup d'études faites dans l'instance cardiaque à fraction d'éjection préservée ont été entre guillemets biaisés par le fait que des patients avec une amylose ont été inclus et pas que des patients asylant cardiaque à fraction d'éjection préservée au sens classique du terme. On notera tout de même euh, qu'il n'y a pas a priori de sous-effet de, de, sous de l'aspironolactone chez les patients qui ont une amylose par rapport aux autres et que l'effet semble euh, non différent euh, chez les patients qui ont une amylose versus les patients qui n'ont pas d'amylose. Est-ce que c'est pour autant une, quelque chose qu'on peut extrapoler aux autres molécules Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la spironolactone, on a envie de penser que dans l'amylose, ceci pourrait avoir un intérêt. Et donc, peut-être qu'on peut conclure avec cette diapositive, qui serait de dire que, ben voilà, on, on sait qu'a priori, dans les essais à insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a sans doute inclus des patients qui avaient une amylose, sans le savoir. Euh, là, on a envie de penser que peut-être spironolactone ne serait pas nocive, voire peut-être bénéfique, quid maintenant d'avoir un essai spécifique chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine documentée et voir ce que donne l'aspironolactone en termes d'augmentation de la qualité de vie, de la survie sans événement de type hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Mais bien sûr, pour cela, il faudrait, et je ne pense pas que ce soit Thibault qui me contredira, que tous les essais à venir de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, comporte une scintigraphie osseuse comme critère d'inclusion pour s'assurer que le patient a ou n'a pas une amylose atransthyrétine. Je vous remercie et je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci professeur Donal. Euh, alors si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Euh, alors, une première question qui a peut-être été posée par le professeur Damy. Oui, alors, Erwan, comment tu juges l'effet bénéfique de, Quel est le mécanisme d'action que tu proposes pour euh, le bénéfice de, de la somme dans une vue au vu de résultats de top 4 Est-ce que c'est juste le trait de qu est ce qu'il y a d'autres effets Est-ce que tu as vu quelque chose dans le contexte qui était proposé Dans, il y a, dans le, la discussion, il y a, la discussion est assez, assez courte. Hein, il n'y a pas grand-chose de proposé pour laisser penser qu'on puisse, euh, qu puisse expliquer de manière euh, extrêmement rationnel l'effet de l'aspironolactone spécifiquement dans le groupe des patients qui ont l'amylose et encore une fois on pense que ces patients pourraient avoir une amylose mais on n'est pas du tout certain que tous ces patients ont une amylose donc euh, je pense que c'est peut-être aller trop vite en besogne euh, néanmoins bon je ne sais pas ce que vous faites les uns les autres j'avoue que moi je suis assez adepte de l'aspironolactone dans l'amylose en association aux diurétiques ne serait-ce que pour ne pas mettre trop de diffuca et puis c'est vrai qu'il y a un effet quand même synergique euh, pour contrôler la volémie, qui est quand même très utile. Euh, donc moi, j'en fais, fais un outil euh, quotidien et permanent pour tous les patients euh, pour cet effet synergique avec le furosémide. Après, l'effet antifibrosant, euh, je ne sais pas si on peut en tirer grand-chose dans l'amylose euh, au stade où on voit les patients. Euh, donc je n'ai pas, pas, pas, pas de choses très sexy à dire, je dirais. Pour ce qui est de, de la spironolactone, a priori, c'est l'effet antifibrotique qui peut être intéressant, mais dans la mylose, anatomique, pathologiquement, normalement, il y a très peu de fibrose, et c'est plutôt vraiment uniquement des dépôts amyloïdes. Donc, c'est vrai que c'est plutôt l'effet diurétique qui peut être intéressant. Maintenant, il n'y a pas dans l'étude de, de données sur les effets secondaires, notamment sur les risques d'hypotension. Euh, soit au repos, soit orthostatique Il n'y a, a, a aucune différence entre les patients qui avaient le S' inférieur à 6 et le septum supérieur à 12 et les autres en termes d'effets secondaires, en termes d'encens rénal, en termes d'hypercalémie. Euh, tout ça est assez homogène euh, selon les patients. Mais je crois que comme tu le dis, ça donne, ça donne des arguments pour presque justement cette spermolatone puisque... Les autres traitements, IEC ou sachimétrie Valzarton, n'ont pas fait les preuves quelconques d'une efficacité dans l'amylose. Mais donc là, je crois que ça ouvre la voie à une certaine relecture de ces, de ces essais thérapeutiques qui sont déjà faits. Évidemment, on ne peut pas les rejouer et c'est trop tard. Mais donner quelques arguments, mais comme tu l'as dit, ce serait bien d'avoir des, maintenant des études randomisées sur, avec des amyloses pour pouvoir vraiment comprendre quelle stratégie cardiologique, de traitement cardiologique on peut, on peut administrer qu'on Juste pour, pour les, les gens qui nous écoutent, c'est vrai que dans les, dans les études euh, monocentriques ou euh, de faible échantillonnage euh, observationnel, on savait qu'il y avait environ 15% des ics qui étaient des amyloses. Là, on dit 23%, donc disons 20%. Si 20% de tous les ICFEP sont des amyloses, bonsoir, bonsoir ça vaut peut-être la peine de faire une scintille quand même hein, et de mettre enfin, une oui, électrophore vrai. et immunélectrophoresse facile chez ces patients-là. Euh, je, je pense que c'est, euh, comme tu l'as cité, le, le papier de Sylvia Odina de, de notre équipe, on avait repris notre cohorte de patients avec amylose, on avait regardé lesquels avaient les critères d'inclusion dans les essais. Et pour top 4, c'était 51 de nos patients qui pouvaient rentrer avec les critères d'inclusion. Et c'est vrai que les, les essais FPEP sont maintenant basés sur euh, des, une hypertrophie ventriculaire gauche, des augmentations de biomarqueurs, euh, des dilatations de et en fait, ils il ciblent particulièrement en fait, euh, et enrichissent la population avec euh, enfin, les populations amyloïdes qui n'a pas été diagnostiquées. Donc je pense qu'effectivement, comme tu le dis, maintenant qu'on arrive à faire le diagnostic, euh, plus simplement, il va falloir refaire ces essais avec les bons outils euh, et pas mettre des, des amyloses euh, pour valider tous ces traitements. Mais euh, c'est pareil dans, pour euh, le Paragon HF, hein, c'était 50% des patients, DICPEP, c'est 65% de nos patients. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y a tout ça dans ces essais, mais les critères cliniques sélectionnent les patients mais alors en pratique c'est vrai que dans l'effet qui nous a enseigné à faire beaucoup de, de strain il y avait une question sur le strain d'un hein, des, des, des, des écoutants des participants euh, est ce qu'on peut faire un parallèle entre l'ondes et le strain est ce que tu auras un cut-off de strain à renseigner ou il faut vraiment faire l'ondes et le strain pour toutes les échos fpf euh... Donc là, ça sera un avis personnel. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de la littérature pour dire ça. Euh, je pense que l'onde S', c'est facile de la rapporter, puisque de toute façon, on va faire un e sur E' quand même chez ces patients-là. Donc on a la valeur de S'. Donc la regarder, ce cutoff de 6, à garder à l'esprit, c'est quand même pas mal. Après, pour le strain global longitudinal, parce qu'on ne va peut-être pas rapporter les gradients, ça va faire des contenus un peu compliqués sinon. Euh, je pense que si on a un strain global longitudinal qui est inférieur à 10, ça doit quand même équivaler. c'est assez équivalent à une onde S' à 6. Il y avait dans l'instance cardiaque systolique le cut-off de 7 qui avait été proposé par nous ou par d'autres. Pour l'instance cardiaque à fraction d'éjection préservée, je pense qu'on peut retenir 10 ou 9 éventuellement comme valeur comparative avec le 6 du S'. Concernant le S', est-ce que Ici, c'était surtout au niveau septal qu'ils mesuraient. Oui, à l'américaine, oui. Ouais, et les données sur le S' au niveau latéral, il y avait ou ils avaient fait des moyennées ou pas Alors, euh, ce n'était pas dit très clairement. Euh, autant sur E', il y a des différences entre latéral et septal. Autant sur S', normalement, on doit avoir des choses qui ne sont pas extrêmement différentes. Donc, je ne suis pas certain que ça change énormément la donne. Et en cas de FA, tu conseilles de moyenner sur combien de, de cycles pour Ouais, Je pense que là, il faut prendre une valeur moyenne. Mais en général, l'avantage quand même de S', mais c'est vrai aussi pour le strain, c'est que même en, en cas de FA, les choses sont assez stables. On ne va pas avoir un S' qui va passer de 4 à 12. Ce n'est pas possible. Il va être Éventuellement, il va être à 5 et 7, mais il ne va pas non plus varier de manière énormissime. Donc, je pense que bon, le cut-off de 6, voilà, c'était ce qui a été retenu pour définir les populations, mais je, je vous ai dit dans la présentation que c'était une variable continue. Hein. L'association pronostique, elle était continue. Donc, je pense que 6, c'est pas mal à garder à l'esprit, comme 12, c'est pas mal à garder à l'esprit. Puis le 12, en plus, ça va bien avec tout ce qu'on dit sur la maladie de Fabry, l'amylose et les autres formes de CMH. Euh, donc, ça, c'est intéressant, ce 12. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on peut retenir en plus du 12 le 6. Et quand on a un 6, on doit penser à milose. Et donc, peut-être que les gens qui ne font pas du strain systématique, et bien là, du coup, ils feront un strain systématique euh, lorsqu'ils ont un S' à 6.